Bonsoir, bonsoir, bonsoir, bienvenue. Mmh. Connectez-vous. Bienvenue les nouveaux abonnés. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Le sujet d'aujourd'hui est hot. Commencez à me donner les likes, les j'ai partager, s'il vous plaît. Désolé, je suis en retard de 48 minutes. Bonsoir, de l'huile, de, de, de la lune. Bonsoir, donnez-moi vos bonsoir. Je vais parler sur le dis bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Zacharia. Donc vous voyez là de quoi on va parler aujourd'hui. Bienvenue sur la seule plateforme en ligne qui vous enseigne qui vous êtes. La seule personne quand vous dormez, vous rêvez de moi. La seule personne que quand vous écoutez, vous partez faire de l'argent. Bonsoir Providence. Marie, bonsoir. La reine. Kings and Queens, hello. Au bout de ça, on dit que quand tu te connais, tu te connais. Hmm? Quand vous m'écoutez là, vous, toute la journée, vous pensez à moi. Bonsoir, Eden. Vous pensez à moi. Quand vous pensez que, oh non, je ne peux pas avoir l'argent pour faire ça, vous dites non, elle avait dit qu'il ne faut plus qu'on dise ça. Non. Euh, euh, on ne peut pas m'accepter là-bas. Oh non, elle avait dit qu'il ne faut plus. Bonsoir, Nyondo. Kembu, bonsoir. Bonsoir, ma grande soeur. vous devez arriver à un niveau en tant que choisi où vous faites tellement attention à ce que vous écoutez parce que ce que vous écoutez que ce soit le rap, que ce soit le benskin que ce soit, ça met ça influence la façon dont vous vous voyez comment vous allez vous comporter comment vous allez parler oui, je sais que vous pensez à moi voyons moi je pense à vous bonsoir Nazareth dites moi non, la couronne, ma couronne là-bas j'ai tellement de courant, mais aujourd'hui, aujourd'hui, j'étais en ville comme ça, vraiment. J'avais mes bracelets, j'avais ça, et parfois je laisse peu mes cheveux comme ça. Ceux qui ont commencé à me draguer inbox là, je vais pas me coiffer pour vous, Je hein. vous préviens. Bon, bonsoir. On m'a parlé de choses sérieuses, des choses très très sérieuses. Bonsoir, bonsoir Lisa, tous. Connectez-vous. Mais vous, c'est comment Tu as pensé à moi aujourd'hui Quand tu es arrivé à l'endroit, on t'a dit que non, tu ne peux pas. Personne de ta famille n'est jamais partenaire, jamais le visa. Tu dis que je vais te demander le visa pour aller aux États-Unis. Jocelyne a dit hier que tu peux. La reine là a dit. Mmh. Bonsoir. Connectez-vous. Bonsoir, Augusta. Merci de partager, merci de liker. Bon, on va aller mission de vie aujourd'hui. Vous savez qu'en tant que choisi, parfois j'ai mal droit au but. J'ai mal droit au but. Mais c'est un peu comme quand on fait l'amour. Quand tu apprends à faire l'amour, tu fais les préliminaires. Tu prends ton temps. Tu prends ton temps. Oui, elle si tu aimes les choses comme ça. Quand on parle derrière le sexe là, tu as à commencer. Tu prends ton temps. Bon, L'homme tu fais ta part, il fait sa part. Tu as la question, mais pose les questions. Je suis avec une de mes filles aujourd'hui. C'est elle qui m'a inspiré pour le sujet d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, peut-être ça va diriger encore, orienter ce qu'on va dire ce soir. Effectivement, vous avez beaucoup, beaucoup d'entre vous ont les questions. Quand je fais des consultations, beaucoup d'entre vous ont les questions. Bonsoir, petit rotin, esprit positif. Elle. Euh, je suis pas un peu fatiguée, ma chérie, je ne suis pas fatiguée. Euh, J'ai commencé à jeûner avec certaines personnes. Donc, euh, et ça prend de, de l'énergie. C'est bien, parce que ça provoque des choses. Bonsoir, Queen Bintou, bienvenue. Elsie, je finis d'avoir avec toi. Elsie Malaika. Et c'est que tu aimes on parle les choses de sexe. Quand on dit comment la personne prend son temps. Je vais même pas. Vous savez, j'aime tellement rester clean. La personne, donc, il prend son temps, il touche sa femme. Si même quand après, il dit que je suis, c'est bon. Elle dit, que, mais c'est comment Elle a tellement été satisfaite. Et il y a quelqu'un qui m'a parlé récemment de l'éjaculation retenue. Elle a dit, l'homme veut éjaculer, il se retire. Il veut chaculer, il se retient. Ils appellent ça en anglais euh, « semen Retention ». Il y a les « oui en spiritualité. Il dit que ça, ça donne du plaisir à ta partenaire. Ça... Je me tourne à que de sexe. Ça veut dire c'est vous. Bonsoir Steph, connectez-vous. Ceux qui sont arrivés, quoi, qu ils que ne parlent que de sexe. Je veux parler de mission de vie. Mais maintenant, dana, ils parlent de sexe. Et, et si, hier, tu m'as dit quoi, par rapport à l'argent? Tu m'as écrit, tu m'as dit que je reçois, reçois d'argent, argent, argent. J'ai même ramassé l'argent à doigts là. J'ai ramassé l'argent. Et je partais de tirer l'argent quand j'ai ramassé l'argent. Vous voyez un peu. Quand elle a reçu ça, elle m'a dit que non, l'enfant là est connecté. Il est hier. Il est hier. Il est hier. C'est important pour vous, mon, mon challenge ou bien mon, mon plaisir avec mes filles bonsoir jeanne merci pour le partage mon plaisir avec mes filles c'est que elle s'élève qu'elle s'élève plus que moi celui qui est jalouse de ses élèves ne connaît pas de quoi il parle vraiment les gens qui sont avec le son je parle avec le même téléphone à la même distance dans le même endroit celui qui est jalouse de ses élèves ne connaît pas euh, pour moi, demain, si j'ai mes enfants qui ont écrit, qui sont des milliardaires aux États-Unis, ça va me plaire. Je reste souvent au feu de bateau femme là-bas. Il y a ma fille là-bas aux États-Unis. Je tape sur Google parce que je dis que là, voilà. Comme mon père fait aussi avec moi non Et je que voilà mon enfant. Ouais, j'ai parlé de sexe. J'ai parlé de quoi Un jour, il faut qu'on fasse un direct sur le sexe des choses. Qu'est-ce que vous en parlez Vous en pensez Écrivez seulement S-E-X, on va voir. Bonsoir, Michel. J'ai comme l'impression que vous êtes vraiment à l'école. Parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes vraiment... C'est un peu comme si vous avez tellement cherché. Vous avez été dans les coachs, les églises, les ceci. Et quand vous êtes tombé sur moi, vous savez que vous savez, que vous savez, que vous savez... Voilà la personne qui me confirme ce que je sais, que je sais, que je savais, que je peux avoir maintenant. Et le sexe est très important, ma chérie. Toi, tu parles de quoi? En vous parlant de sexe, je ne veux pas dire comment faire l'amour parce que je ne vous apprends pas. Mais comment canaliser son énergie sexuelle? L'énergie sexuelle, c'est l'une des énergies les plus puissantes. Et les choisiront une énergie sexuelle bien plus forte, puisque nous on peut, on peut sentir les énergies. Donc, quand tu es connecté, quand ton argent veut venir, je sens qu'il y a quelque chose. Tu ne sais pas quoi. Parfois, tu te dis et le, le jour-là, cinq personnes te draguent, deux ont le mambo sur le ventre. Tu regardes, tu dis peut-être que tu te mets la main. Bonsoir, Reine, au oh roi, Reine, Reine, lui, Reine, grâce. Et beaucoup de choisis ne connaissent pas, ils disent énergie. Beaucoup le font dans les relations. Beaucoup le font, oh, on te drague, tu cours, tu cours, tu tu pas. Oh, viens, on prend un pot, on traîne, vous parlez de quoi On boit la chill, on boit la. Après, ah, on mange. Tu manges, tu bois. Après il te donne encore, tu manges, tu bois, tu rentres, tu tombes sur le lit. Alors que le lendemain, tu avais beaucoup d'argent qui vient. Et Dieu ne peut pas te parler. Et il y a beaucoup d'erreurs que tu peux commettre quand tu es sous. Ou quand tu as commencé dans les milieux. Tu rentres, tu te dis, ok, pourquoi ne pas faire l'amour avec lui? Et de toute façon, je sens mon énergie, non, ça va rien faire. Hein? Tu ouvres, pouf, ça sort. Tout. Le matin, tu te réveilles à retard alors que tu as l'habitude, te reviens à 4h30, tu écoutes mes vidéos, tu visualises ta journée, tu parles, euh, euh, euh, euh, tu commandes le soleil, tu commandes la lune, tu commandes ta journée, tu commandes le matin, donc quand tu sors, tu marches comme ça. Euh, euh, les vampires d'énergie, on ne peut pas vous prendre votre énergie sans votre permission. Rich, on ne peut te prendre ton énergie qu'avec ta permission. Oh, j'attire encore les grands maîtres et les grandes maîtresses. Vous venez faire les marabouts sur la page. On va prier. Commençons d'avoir pas prier. Seigneur, je te dis merci pour ces 79, bientôt sur 80 personnes qui sont connectées. Seigneur, je te dis merci parce que ils sont avides de connaissances. Ils veulent connaître qui ils sont. Père, je demande que l'esprit en nous quitte de là, de là à là. Que leur compréhension soit ouverte, Que leur esprit soit renouvelé. Que leur pensée soit renouvelée. Pardon. Je commande à tout endormissement, tout à, tous les gens qui ont les, les jambes engourdis, qui pèsent beaucoup, qui mangent, qui pèsent, qui dorment, qui passent autant devant la télé ou sur le téléphone, contre leur gré. Que même dans ce téléphone-là, ils vont regarder, ce qui va les provoquer à sortir de l'inertie. Seigneur, je demande aussi que tu crées la voix aujourd'hui. C'est choisi qui connaissaient leur voix, mais qui doutait. Je fais taire toute voix de l'ennemi, toute voix de doute, que même si ça vient de vos parents et que ce n'est pas la voix que Dieu a pour vous que le Seigneur fasse taire ses voix, et je fais maintenant remonter à la surface la voix de la, la direction que le Seigneur a pour vous Père, que tu puisses toucher ma langue que je parle avec exactitude que les paroles qui vont sortir ici touchent tes enfants guérissent les maladies physiques, spirituelles invisibles, mentales que les épilepsies soient guéries, que les maux de tête soient guéris, que les gens qui avaient des troubles mentaux soient guéris par l'écoute de cette parole, que l'entrée de ta parole apporte la lumière. J'ai prié et je reçois l'accomplissement de cette prière à travers tous ceux qui m'écoutent et qui vont m'écouter au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, parfois il y a des gens que je les prends pour travailler avec eux, j'ai une idée de ce que je veux faire. Mais Dieu dirige dans sa direction. je dis toujours, il est mieux de passer une heure à faire ce que Dieu t'a dit de faire. Au lieu de passer 20 ans à faire ce que toi tu veux faire. Beaucoup de personnes sont distraites bah oh mon ex il m'a fait du mal ma mère elle m'a fait du mal ma mère me déteste je suis le mouton de ma famille tout le monde me déteste au boulot il me déteste on m'a fait trop de mal clara bama Bien que tu, tu ailles mieux, Malise fou, faux coin. Je prie au nom de Jésus Christ. Je prie, l'esprit me dit, dit au nom de Jésus Christ. Je dis au nom de Jésus Christ. Et les gens sont guéris. Et les gens, ça marche. Donc, si ça te dérange encore, vraiment, moi, je connais pas. Ma hier, quand je m'appelais ma passion, je ne comprenais pas. Ok, j'aime la Bible. J'aime Jésus. Maintenant, tout ce qui est. Des traditions là j'aime aussi donc j'aime apprendre qu'on dit l'Égypte ancienne là je veux savoir on va dire la reine notre, la reine ceci, j'aime connaître, je, je veux connaître et je ne parler pas aller quelqu'un, il y a les musulmans qui m'approchent c'est trop avec toi musulman je vais pas te forcer car cette de manger je, J'ai des traditionnalistes qui m'approchent, de travailler avec moi. Ok, Dieu m'a envoyé vers toi. Et quand je parle, c'est net ce qu'on lui a dit avant qu'il vienne. Et puis on me dit, voilà, ma couronne a été donnée. J'ai compris avec eux que tout ça c'est un. Tout ça c'est un. Tout ça c'est un. Maintenant, il vous faut le discernement. Il y a des périodes où Dieu va t'amener Tu vas seulement lire les livres les livres de blanc. Comment faire ça Comment ton énergie, le chakra, le ceci, tu lis Tu lis. En lisant souvent, tu te dis que oui, je ne lis plus la Bible. Où Dieu va seulement se fâché de moi Tu ne meurs pas un jour, tu ne meurs pas deux jours. Tu te dis Hey Je ne sais pas que si je ne lis pas la Bible, je lis le livre aussi. Dieu ne va pas me tuer. Et quand tu dis ça, raison avec toi. Ça ouvre une partie de toi. Ça te réveille. Tu lis l'énergie en toi, ça tourne. Tu dis, hey. Yeah. Vous voyez un peu. Soyez ouverts. Ayez l'esprit ouvert. Ayez l'esprit ouvert. Ayez Vous avez vu que ma voix, ma voix est meilleure. Je vais vous dire de, comment est-ce qu'on se sent quand on ne vit pas dans sa mission de vie. Vous là, vous êtes bloqué dans les boulots, là, vous êtes dans les pays. Ça fait 10 ans, vous savez que vous devez rentrer au pays. Vous êtes toujours là-bas. Restez. Bonsoir Liliane. Bonsoir Catherine. Bonsoir Nestor. Étienne, bonsoir. Bonsoir. Quand tu ne vis pas ta mission de vie et tu as choisi, beaucoup de vidéos que je vais faire, ce sera juste pour les choisir. Premièrement, tu es persécuté et tu te demandes même pourquoi. Tu restes comme ça là. Généralement, ça commence avec vous-même. Bonsoir Ndoki. Ta mère te déteste. Jusqu'à souvent tu restes comme ça là. Quelqu'un va te demander que tu es que c'est ta mère. Justement que voilà. Donc, c'est comme si ta mère fait tout. Pour aller voilà l'encontre de toi. Bonsoir Sono, Samuel Sono, bonsoir. Bonsoir Nadège. Si j'ai oublié quelqu'un, par fais encore le bonsoir. Je vais te dire bonsoir. Ne te fâche pas. Donc tu restes comme ça. Tu as l'impression que partout où tu vas, tu es détesté. Tout ce que tu veux, c'est suffit aussi. Ok. Mettez-moi à côté, non. Tu passes sur la vente, tu souris, même ton sourire n'est pas comme pour tout le monde. Bonsoir, s'il vous plaît, partagez le direct. Il faut qu'on atteigne au moins 100 personnes. 150, il y en a des Parce que vous avez beaucoup partagé. Euh, et vous avez aussi commenté. Et vous avez aussi donné les likes et Donc Quand tu ne vis pas ta mission de vie, qu'est-ce qui se passe? Première chose, on soit Agathe, on soit Jeanne Augeur chaussel dorado bonsoir tu restes dans ta famille comme ça tu fais tout pour eux tu donnes tout dès que tu es tu dans ce te guettait comme si on te guette on te parfois on les petits petits mots les petites flèches qui lancent avec les mots comme ça là. Hum, hum, mais pas tu croyais que j'étais arrivé le ma, dans l'ancien marge on croyait que c'était le c'était le bon alors que ce sont eux qui étaient là, le jour de mariage. eh eh eh eh eh eh eh eh eh. Pas encore. Tu ne savais pas qu'ils t'organisaient. Ils t'organisaient. Parfois, tu vas au milieu, vous tu dit que mince. On fait comment pour que les gens... Donc, souvent tu, vois, tu as la envie de bloquer les gens. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez finalement bloqué les membres, certains membres de votre famille. Quand vous avez regardé mon direct sur les familles, qui m'a un peu. Do I have to put up with this mother? I have your bank account. Tous les mois, ton agent passe dans ton compte. Mais moi-là, il m'occupe de toi à distance. Mais t'appelles pas pour mes choses. Bonsoir, Mandjac. Tu as l'impression que Et c'est maintenant avec moi que vous, quand j'explique, vous comprenez que beaucoup de ces gens-là connaissaient qui vous êtes. On leur a dit. Maintenant, quand ils ont su, au lieu de vouloir vous aider, ils vous ont plutôt noyé. Au lieu de venir vous dire que Mon fils, on m'a dit que ton étoile est grande, que tu vas accomplir les grandes choses. Et au moment l'enfant est bête comme ça, là. Tu crois que tu travailles plus que qui Mouf, qui là-bas Ta part sort toujours à part. regardez-moi, mon enfant toutes ses amies connaissent que vous, hey, ouais, oh, tu es ma nièce, mais je t'aime tellement, tu ne peux pas voir ma fille là, hey, elle au téléphone, de, de, au téléphone avec sa nièce, trois heures de temps, tu es sa fille, tu es à la maison, elle ne parle pas avec toi, bonsoir Willy, bonsoir, je t'ai dit bonsoir tout à l'heure, donc elle au téléphone, trois heures avec ta cousine, toi tu es là, elle ne te parle pas, Ouais, Marie Benzé. Mais tu, ouais, le club des bloqueuses de, de leur soeur. <rire> le goût de ça. Il y a des gens qui. Tu ne veux même pas qu'ils voient tes statuts. Parce que vous savez qu'il y, y a le WhatsApp qui cache. Comment on dit qu'on voit ton statut là, on ne voit pas bien là. Bonsoir Aniston. Bonsoir Lembé. Donc, j'ai vu quelqu'un dit voit ton statut, tu ne sais pas qu'il l'a vu. Je ne veux même pas le risque de l'autre là. Je ne veux même pas le risque de ça. Il y a des familles où. Ils ont grandi un frère a pris temps de toutes ses soeurs ou bien une soeur a de tous ses frères elle commande ou elle télécommande son frère son foyer est guidé que par sa soeur donc lui maintenant à ton avis quand il va approcher ses enfants tu crois qu'il va trop aimer ses enfants il n'y en a que pension là même il va d'abord donner la pension des enfants de sa soeur avant de donner ses propres enfants Oui, on m'a dit que tu crois que tu.. Veux. Ouais. On m'a dit que tu crois que tu es arrivé, non Tu vas voir. C'est pour ça que je vous en prie, téléchargez mes vidéos. Buvez ce que je dis là. Moi, je blague, père. Je blague père, mon mindset. Ne blague pas. Tu es n'importe qui. Je sais que comme je suis là, une légion est avec moi. Parfois aussi, on dit, bon, le tonton, là va m'aider. Quand plus tard, quand j'aurai besoin, je crois que je garde son contact. T'en attends, il n'est pas chez lui pour deux jours. Tu ne connais pas. Il donne eau. avec Ma grande, j'ai l'impression qu'elle m'en veut pour quelque chose. Pourtant, je suis battante. Tout pour tes soeurs. Mais oui, tu as fait presque pour tout pour tes frères et soeurs. Aujourd'hui, là, c'est toujours toi. Et vous savez, comme les choisis ont vu de l'argent, là. Tu vois, ça, là, ça passe vite. Ils prennent de l'argent, ils mangent. Ils Quand On fait la réunion familiale. Est-ce que tu peux même parler Quand il y a un problème, est-ce qu'on demande ton avis C'est seulement quand il faut l'argent qu'on t'appelle, non Il fait tout pour les enfants de sa soeur. Souvent, toi l'enfant, tu restes comme ça. Tu dis. Est-ce que tu es mon vrai père? Non. Est-ce que tu es ma mère? Parce que la canne, ça m'a dépassé. Que, et parfois, ce sont les gens qui t'ont élevé. Ta mère, mon toto. Ils ont dit, viens, mon petit bébé On t'aimait. Et quand ta mère ton et est mort comme ça, là, ils ont pris d'abord. Voici les signes. Ils ont pris tout l'argent de ta mère. Un Ou bien un Tu étais encore petit, tu avais 600, 50. On a tout mangé, on n'a même pas gardé une cuillère que ta mère a laissée. Tu glanes, on t'insulte tous les jours. On t'insulte tous les jours. Que mes tatas, j'ai grandi chez toi, non. Je lavais toujours le sol, non. Je faisais toujours tout. Non. Je me levais à quatre heures, tes enfants, se lèvent à 6 heures. Mais voilà, même en Europe aujourd'hui, Dieu a permis que soit la seule à partir en Europe, bêtement, bizarrement. J'envoie l'argent pour les rentrer dans ta table. Tu les aides de bon cœur. Le bon cœur du choisi, c'est ça qui fait sa force. Il croit qu'il vous utilise. Il croit qu'il vous utilise. Je veux que vous soyez, même si c'est dix, dix choisis qui se lèvent, qui connaissent le pouvoir, qui connaissent ouais oh tu crois que tu ne peux rien sans nous hein? je t'attends dans les rites au village tu auras besoin de moi whatever Bonsoir Sylvie Bonsoir précieuse. qu'est ce quel est le genre de chantage que et quand ils il te guettent hein? on voit tu fais tes choses à marche on check tes statuts Ok, elle poste maintenant. Comment elle poste ça Et le prix, c'est 50 000. Ok, euh, Ok, voilà, je vais prendre mon exemple. On vient, ok. Comme par enfant, elle prend 60 000. On voit 50 enfants. Merci. La femme, c'est à l'argent. On vient compter ton argent dans ta poche. Bonsoir, fils d'une dé. Et quand il compte ton argent dans ta poche, sa fille te déteste pour lui Oui, fais, fais. Je t'attends pour les coutumes au village. Je t'attends. De temps en temps, ça te fait le chantage. Tu fais comme ça. Voilà la rentrée, non. On vous a déjà lancé des pièges. Vous allez faire les Western Union. On vous attend. On vous attend. Mais oui, non. Okay. Quand tu as déjà coupé les liens ancestraux, là. Tu te lèves pour ta propre destinée. Parce que vous êtes conscient que beaucoup de vos mains n'ont pas fait ce qu'il fallait faire pour vous. Je parle avec 10 personnes. Sur 10, 9,9. La mère avait dit, oh, ma mère, ma mère n'est pas dans les choses comme ça. Oh. Ma mère prie seulement la prière. La prière. La prière. Toi-même, quand tes yeux s'ouvrent, tu dis que, yeah. Donc, maman, c'est le genre de mère là que j'avais. Oui. Il y a des mères qui vont prendre, vous prennent vous envoient chez leur sœur. Ou bien chez leur... Chez leur mère. Ou bien... Tu grandis, tu es tout rejeté. Tu l'appelles Tata, Tata. Tata Michel. C'est quand tu as 16 ans, que c'est ta mère. Hum. Ouvrez les yeux. Listen. « Listen, je suis là pour vous aider pour que vous, vous devez baisser plus que ce que votre famille n'a fait. » Donc on doit appeler votre nom, on dit que oui, la famille de Jocelyne, -Cou -Cou, tu la connais, non Oui, oui, oui. On doit plus dire que la nièce de, la fille de, on va dire le père de Jocelyne. Donc il dis qu'on met le haut-parleur Ton haut-parleur m'intéresse Oui non, on met le haut-parleur pour te nager. Ouais, ouais, ouais On connaît ça Ou on met même leurs le photos sur le crâne Imagine, tu vas visiter ton père Tu vois les photos d'une ou Sur le téléphone de ton père C'est le message est clair Que ma chérie Toi là c'est pas le genre d'avance là. Justement, les familles aiment trop envoyer les enfants ailleurs. Euh, L'ombodia, l'ombadia. Il n'y a pas de bonnes est C'est quand vous allez tomber le, le premier ou le deux, je vois trop. Envoyez. Je suis restée comme ça. Oui, oui, Rosa. Ils sont toujours sur vos statuts. Statut Facebook. Ils ne vous écrivent jamais. Ils ne vous appellent jamais. Mais quand vous voyez tous les six mois dans un rayon Ah j'aime bien ce que tu fais Avec les enfants Ah, Comment tu sais Bonsoir Edno Je connais la date de vos salaires Mais mon but c'est que vous sortiez des salaires J'aimerais faire mon travail avec vous De telle façon que Un choix, un roi, un roi Imaginez un peu un roi d'un pays euh, Mon roi c'est le 28. Il dit non, on va préparer le, le, le tapioca. Parce que bon, voilà, on attend le salaire le premier. Qui paye le roi Posez-vous des questions. Monsieur le Daï, tu es là, le fatu là. Posez-vous des questions. Tu as vu un roi quelque part qui dit qu'il attend parce qu'il attend le salaire. C'est lui qui paye les gens. Vous êtes en tête chef d'entreprise depuis longtemps. Euh, oui, coach, tu sais. Euh, ouais, euh, ton argent là c'est beaucoup, tu peux même un peu diminuer. Ouais. Bonsoir, Elga Bienvenue dans la famille des choisis. Tu vas te reconnaître ici, tu vas être à l'aise. Fais comme le canard, ou la poule dans la terre, là, la poussière qui se lave. Lave-toi avec la poussière. Mm -hmm. Sous-marine, là, les statues, mon frère. Il ne pas le voir. Certains qui ne connaissent pas bien manipuler WhatsApp, tu vois seulement vu, vu par. Bah. Tu vois lui là. Je veux que vous appreniez ce que vous portez. Si bien qu'un jour vous restez dans votre maison comme ça là, vous parlez à votre maison. Je sors du quartier ici. Si. Tu ne me mérites pas la maison. C'est bon. On va bien, Elsa Tu vois, j'ai la maison, il y a la, la, la, la moisissure partout là. Le bailleur t'a déjà donné 51 000 rendez-vous. Il n'est jamais venu. Quand tu ouvres le robinet, ça fait cric, cric, cric. Moi, j'aime les nouvelles maisons mais Je n'aime pas les vieux trucs. Et je suis au Camerounais. J'aime moi les nouvelles maisons. Tu veux, Mano, tu es dans la maison où ça là, dès que tu rentres moisissure. On voit comme ça, la moi je en haut oh là-bas. Oh là, le, le toit a été percé. La pluie a gâté. Le bailleur fait alors comment? Tu te couches sur rien comme ça, là, ça te frustre. Arriver à un niveau où... Ok. Ce soir, je vais penser comme une reine. Une reine pense comment? Et si vous ne faites pas face à vos sentiments, certains parmi vous, peut-être, vous êtes dans une situation très précaire, et ça vous... Comment est-ce qu'elle peut parler de ça? Mon grand-mère dit ça. Regarde, moi, il souffre. Je veux me quitter sur le Tibet. Tu dois te faire violence. Si tu ne te poses pas les bonnes questions, tu vas trop douter de toi. Et si la maison dans laquelle tu es là, c'est la maison de la famille, alors, supporte, non? Avec les anciens, oui, c'est de dehors-là, supporte encore même pendant 5 ans, non? Ouais, Reine, tu peux sortir de la maison-là à son abonçon. tu peux sortir de la maison là. si tu ne te fâches pas, tu ne sors pas, et quand tu vas sortir, on venir je devais en voir, je te dire Oui. dans la physique, donc ça, c'est le goût que tu as, vous savez, un petit test, regardez votre environnement, on attire que ce qu'on est, bonsoir Eugénie, bienvenue, reste-tu, check ta maison, s'il y a les moisissures dans ta maison, les moustiques dans ta maison, les... Ça vient de l'intérieur. Parce que, une autre personne, peut-être quelqu'un vient de l'Europe, je ne sais pas. J'aime souvent voir les gens qui viennent d'arriver de l'euro. Euh, il y en a parfois, parfois quand on là, vous êtes dans la maison de Carabotte, vous êtes arrivé en Europe, vous avez commencé à percer, qu'on soit à l'échelle Vous avez commencé à percer, percer, percer. Après, vous revenez en oh, pardon, au Cameroun, ces gens-là souvent aiment rester à Bipanda, dans les clins qui font de Bipanda là. Parce qu'il y a encore un peu ça dans eux. Je, je blague c'est vrai. J'aime bien voir ces personnes parce que parfois quand ils restent en Europe, ils profitent de l'environnement. Là-bas, tu n'as pas le choix. Ça ne veut pas dire que toutes les maisons de l'Europe sont nianga Mais tu rentres au, au Cameroun, tu vois la porte, quand tu ouvres la porte, ça fait crach, Tu parles au bien la cuisine est cassée alors que tu payes le meuble à 50 000. Tu... 50 000 la journée. Hein. Tu pars... Il euh, euh, y a le de Jésus là-bas en haut. En tant que roi et reine, cherchez l'excellence. Oui, oui. Tu trouves même la maison qui est propre. Tu dis que c'est là-bas qu'elle veut vivre. On m'a dit, wow, wow. Elle veut pas là. Wow. Mmh. Arrêtez de vous rabaisser pour faire plaisir aux gens. Ils vous détestent. C'est déjà sûr. Ils sont jealous of you Ils be jealous, jealous, jealous Jealous, jealous, jealous Il y a une chanson de DJ Khaled qui dit Il ne veut pas qu'on venez du succès Il ne veut pas qu'on soit heureux J'ai une idée I got an idea. Il dit let's stay, let's stay together forever Et vous connaissez que si nous les 5 personnes, si on se met dans une même pièce L'énergie sera seulement un feu la maison, là, va prendre le feu. C'est pour ça que chaque soir, on est là. To get that forever. Donc, le jalousie, là, ils vont avaler ça, ils vont boire l'eau. En tant que roi et reine choisie, vous aurez des jaloux. Ça va commencer dans votre famille. Tu vas avoir ta cousine te parler, tu dis Mais attends un peu, j'ai payé ta pension à moi que tu parles comme ça. Ha Laissez. Vous êtes victime des choses que vous ne vous rendez même pas compte. Les gens vous guettent. Ils vous épient. Ils sont même sur mon direct ce soir. Bonsoir mes jaloux. Je vous vois, vous me voyez. Vous croyez que vous me faire tomber. Vous ne m'avez pas mis là où je suis. Vous, attendez, je n'ai pas la main jaloux d'abord. Attendez. Vous êtes abonné en cachette sur ma page. Chaque soir, vous écoutez mes directs. Vous Chaque soir, vous écoutez mes directs. Vous n'allez jamais liker. Votre pouce ne va jamais toucher. Je lui donne un like. Vous n'allez jamais partager. Vous n'allez jamais commenter. Bon, vous voyez même dans la rue, vous faites comme si vous ne voyez jamais ce qu'il fait. Je vous vois. Mais vous savez quoi? Je m'en fous de vous. Ça peut même parfois être vos employés. Hein. Vous parlez de quoi? Tu les savais, ils sont tellement bonnes, jaloux. Quand j'ai trop simple avec tes employés, c'est pas bon, hein. on te manquait de... respect elle va avec les cheveux comme pour moi si on dit ah c'est pas c'est seulement trois et moi elle dit moi rien bonsoir fifi il manque les jeunes si là j'ai pas encore les cheveux blancs mais si les cheveux blancs sont avec l'expérience c'est que ma tête est blanche euh, près le dorado. on n'avance pas avec eux on s'en fout d'eux d'eux ne sont même pas dans le film on se lève le matin grosso modo on pense pas à eux et un choisi quand il, est, quand il est patron, il veut tellement élever ses employés. Donc il veut tout leur donner. Donc. Mais quand on ne lave pas le porc, on ne lave pas le porc. Il est bon seulement pour être coupé, grillé et mangé par ceux qui, sont par, euh, euh, qui mangent la viande. Oui, les employés sont... Je vais d'abord parler des employés. C'est un local qui me touche bien même. Tu parles, tu parles, il ne comprend pas. Après tu dis que ok. Parfois, tu cherches même tout cela. Ils vont mal parler de toi. Ils vont mal parler de toi. Quelqu'un qui t'a admiré, qui t'a apprécié la semaine passée. Vraiment, tu es la meilleure des patrons. Oh là là. Et? Parce qu'il sait que tu vas donner l'argent. Tu es la meilleure des soeurs. Alors la rentrée arrive, j'ai cinq enfants, ma soeur aux États-Unis. Elle va envoyer l'argent. Hé hey, ma sèche chérie, je vais m'aller au village pour toi, hein? je vais, vais t'envoyer des arachides. Les choisis aiment trop élever les gens autour de nous. Mais j'ai aussi compris que c'est ça qui fait la force du choisi. Mon en fait, c'est déjà mes employés que ne vois pas passer et rire avec vous. Les gens au Cameroun aiment qu'on les gifle, qu'on les manque, qu'on les insulte, qu on les traite n'importe comment, on les paye les petits salaires. Tu prends que pour un mois tu donnes 45 000, 50 000, 65 000. Je lui ai dit qu'il y a les bureaux ici que j'arrive, que si vous voyez, il y a les chefs que quand ils me voient. Ils me saluent avec le respect jusqu'à, et c'est les gens que vous rêvez de partir pour qu'ils vous embauchent. Et parce que vous me voyez, je avec vous chaque jour. Vous me méprisez. Vous dites que vous maîtrisez. Vous te parlez de mon payeur, Je Il dit hey, Oh là là. Mais le choisi, c'est se fondre. Le choisi peut venir balayer le sol. Jésus lavait les pieds de ses disciples. Vous parlez de quoi Je n'invente rien. Il vient, il, il lave. Est-ce que ça a empêché qu'il se lève après Ils n'ont pas encore compris. don't get it. Celui qui a Starbucks, il fut une époque, je crois que c'est pendant la récession. C'est un milliardaire Starbucks aux États-Unis. Il, il descendait chaque soir après son boulot, c'est-à-dire après 18h. Il va dans les Starbucks lui-même. Il dit, demande aux clients qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le service Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le service Un milliardaire. Bonsoir, monsieur Range Rover. Un milliardaire. Voilà comment il marche en route. Moi voilà, moi voilà tout. Moi voilà. Quand tu as choisi, tu n'as pas besoin d'impressionner les gens. C'est-à-dire, je sais que je suis choisie. Je suis sur ma moto. J'entre dans un immeuble de 15 étages. C'est le boss que je ne veux pas voir. C'est le boss que je ne pas coacher. Écoutez-moi bien. Je n'ai pas besoin de garer. Et vous allez voir que ces personnes qui sont en haut là, parfois, ils aiment beaucoup les choisir parce qu'ils savent que... Vous pouvez voir, écoutez le direct que j'ai fait hier. J'ai parlé des, des caractéristiques des choisis. Vous pouvez voir à travers eux. Je m'appelle il y a quelques mois, je vis à là, Et j'avais fermé le centre pendant quelques semaines. Les voitures qui gardaient souvent. Et je sois avec mon petit T-shirt. Avant de faire les uniformes, j'avais les T-shirts. Je sois avec mon T-shirt, ma petite culotte. Je J'ouvre la portière, trois enfants sortent. Et pas il est coach. Je coach comme ça, là, 10, par mois ou 7 semaines. Même 7 bon Toutes mes factures sont payées. Tout, tout, tout, tout, tout. Et après, il ne faut pas parler aux parents. Là. Parfois, il est même le parent. Que monsieur, tu vois, le père de 55 ans, ans fait comme ça. Oui, oui. Les choisis, vous ne connaissez pas votre pouvoir. C'est pour ça que vous essayez de fonctionner avec les autres. Oui, je vais aussi acheter la grosse voiture. Oui, je vais aussi, je vais aussi. Non. On nous reconnaît avec nos accomplissements. Et c'est ça qui fait qu'ils ont même peur de vous, encore plus. Parce qu'elle vous regarde, la fille avait l'agent de la voiture, elle est en train de construire une fondation ou, une, ou un immeuble où les enfants vont venir, ils vont être formés, changés. Leur destin sera transformé. Elle est en train de s'aimer pour une génération. Elle aurait pu aller, mais, mais tu parles de quoi 3-8 Vuitton, quelques euh, boutons. Euh, elle se fait deux voyages en Europe. Elle fait les selfies, les statues. Oui, oui, monsieur, on doit. Oui. Pilate s'est mis devant Jésus. Il ne pouvait pas intimider Jésus. Il ne pouvait pas. Dis qui tu es, tu es qui, ah? Quand a Jésus dit? Alors je vais le présenter, dis, hey, c'est le président, hey. hey. Un choisi parce qu'il sait qu'il est clean à l'intérieur. Il n'a pas peur de quelqu'un. Et le choisi, quand il sait qu'il est en train de faire les mauvaises choses, il, est, il fuit. Quand qu'actuellement, là, j'ai même cinq gars avec lesquels je sors. Vous voyez, non. Il ne parle pas de lui. Simple, humble, charismatique. Pour oh, les célibataires qui me parlent de célibat, célibat. J'espère que mon premier point là, le volume était bon. Donc, quand tu es appelé, choisi, tu seras jalousé. Bon, je vais toucher un peu, je vais faire une pause, je vais parler des relations. Le choisi, en fait, c'est quelqu'un qui se découvre progressivement, qui essaie de se comprendre et quand tu es sur un chemin pour découvrir ce qui y a à l'intérieur de toi te marier t'établir te... généralement les personnes qu'on rencontre sont des personnes calées déjà, la personne atteint son plafond je suis dans cette entreprise il me paie un million chaque mois dans cinq ans j'aurai 2 millions après je vais attendre encore 10 ans voilà d'abord sa part qui connaît. maman il y a beaucoup de ces gens-là dans mon direct ce soir, les, les petits maîtres, les grands maîtres. Donc, du coup, tu, toi, tu sais que là où tu es là, dans deux mois, tu seras pas à ce niveau. Lui, ça fait sept ans qu'il est à ce niveau et il n'a pas bougé. À ton avis, quand tu dois commencer à parler, coucher, penser à la personne, L'énergie haute se rabaisse toujours. C'est rare que vous influencez la personne Il monte. Vous avez tout descend. Tu vois, c'est toujours comme ça, il faut que je cherche le boulot. Hein. Euh, mon, mon diplôme que j'avais eu en 1994, là, c'est où Tu dois déposer, essayer de déposer, déposer. Alors que dans les sept dernières années, tu, as, tu étais à ton compte. Quand tu as compte, tu avais économisé 150 000 euros dans ton compte. Tu avais acheté ta, ta maison. Tu avais déjà. Après, ils a dit Non, boulot, tu vas travailler pour toi-même. Mindset. Le choisi, c'est quelqu'un qui sait que qui, qui peut faire le miracle. Wow. Elle n'avait pas la voiture, ça fait un mois. Lui, quand tu l'as vu, ça fait un mois, elle n'avait pas la voiture. Elle n'avait même pas l'argent de la voiture. Elle a manifesté 4 millions en un mois. Voilà ça, bien. Quand elle va dire à ton mari, il va dire que je veux économiser. Je dois économiser pendant trois ans. Je pas, je paye. Euh, la caution. Après, euh, on, le choisir est à loin. Le choisir est à loin. C'est simple, non Il euh, y a la marchandise, je connais, tu pars en qui tu achètes là-bas. Tu deviens ici, si tu, tu passes dans la rue, là en un mois, tu vends au revendeur Tu investis 4 millions. Tu vas te faire en un mois, tu vas te faire 10 millions. Tu pars le premier tour, il ne fait pas. Deuxième tour, il ne fait pas. Tu commences à douter de toi. Après tu dis, bon, après l'idée là, quand ça vient, tu ne veux me plaindre. Pour se faire 2 millions, il faut attendre 3 mois. Parce que mon gars, c'est 3 mois. Je veux que vous puissiez parce que quand tu te rends compte d'une situation, quand la situation va vouloir se répéter, tu vas dire ah ah. Quand elle va souvent pisser dans mon rêve, avant de pisser, je descends sur la colline si, après me dit va aux toilettes, après je cours, après je descends. Quand tu as train de courir, tu descends la colline là dans ton rêve, tu dis hmm hmm hmm Qu'est-ce qui se passe généralement c'est pour aller faire ça Tu te réveilles. les choisis sont les génies, mais les le génies de l'énergie, et vous savez que l'argent c'est l'énergie. Tu arrives quelque part, on te dit que, pour ceux qui ont les, les beaux ailleurs là, on te dit qu'on ne traverse pas ici. Il y a un qui m'a, j'étais en consultation avec lui aujourd'hui, il me disait, il a traversé, et quand il est arrivé, on leur a dit qu'il va traverser la barrière, euh, par la porte, il va pas escalader, il va pas il va entrer par la porte même. Ok, vendez quand même le thé. Si vous venez pour dire les maraboutages, je vais aller voir. Donc, il est resté au Maroc. Bonsoir Marie. Et merci pour le partage. Il est resté au Maroc pendant un an, je pense. Il avait vu en songe comment est-ce qu'il devait traverser. Et c'est comme ça qu'il a traversé. Quand il est arrivé, quand on lui donnait même les papiers, il disait, « Votre papiers, c'est assez pas pour longtemps, je ne suis pas là pour longtemps. » Et aujourd'hui, il disait justement qu'il est dégoûté de même. Que là où il est là, tout son cœur, est au Cameroun. Je lui ai dit, « Papa, ma part là, quand Dieu a parlé, il savait que devait se parti. Il savait que c'était au Cameroun. » Donc, vous devez vous connaître. Et aussi par rapport aux relations des choisis. Quand vous voulez forcer pour plaire à la famille, bonsoir Bifaka, à la famille ou bien aux amis, ou bien pour vous vous sur vos statuts. Quand vous forcez, le, quand vous allez rencontrer l'homme, malgré l'énergie de gens, l'esprit va te dire que tu sais que ce n'est pas la raison. Tu sais que ce n'est pas ta... Tu sais. Bonsoir, Docas. Et parfois, tu veux satisfaire la chair. Je dis, bon, je vais quand même profiter un peu de ces abdos. Après, six mois, c'est fini. Parfois aussi, c'est parce que vous n'avez pas écouté l'esprit. Parfois, c'est parce que vous avez voulu rentrer dans les relations, vous plaît quand quelqu'un me contacte, oh je veux, je veux me marier aussi, je veux aussi me marier non, tu veux te marier parce que tu veux que les gens disent que tu es parce que tu veux que les gens disent que tu es ah on l'a vu, elle aussi parlez encore c'est tout un choisi n'est pas là pour aux gens tu connais d'abord ce que tu as d'être toi tu ne vas pas là pour dire ouais bon il faut aussi que ma mère parle de moi ses amis il faut qu'on porte aussi mon uniforme du mariage non Sortez des choses comme ça. Il y en a parmi vous. Vous êtes dans des... Je suis fait les directs tous les soirs. Entre 18h30 et 19h. Aujourd'hui, j'étais en retard. Bonsoir. Et je sais qu'il y a les gens qui ne se connectent que à partir de 20h. Donc bonsoir. Et... C'est important pour vous de comprendre que si tu es single tu n'as personne dans ta vie, ton objectif premier, ce n'est pas de chercher le mari. Quelle est ma mission de vie Quels sont mes dons en tant que choisi Où est-ce que je suis censée euh, exercer ces dons Dans quel pays Dans quelles conditions Qui sont les personnes auprès desquelles je suis appelée avant de savoir que je suis appelée au choisis, pour restaurer la fondation des choisis, j'ai d'abord longtemps tourné, après, dès qu'elle veut percer, elle dit non, n non. Bonsoir, Goli. Donc, c'est important pour vous de comprendre que, en tant que Choisi, je n'ai pas besoin de faire plaisir aux gens. En tant que Choisi, on dit peut-être que tu as 45 ans, tu dois te marier, comment c'est pour vous, là-bas. Écoutez, regardez, voici comment je résonne. C'est souvent un pas aux enterrements. J'arrive, je vois les gens qui pleurent la personne. Son mari, sa femme, ils sont un, deux, trois enfants, ses soeurs hypocrites, ses frères hypocrites. Le même soir, ils sont chez eux, ils te l'amour, ils font comme si rien n'était dans Et, tu es mon homme. Il me dit toujours, le jour de mon enterrement, je vois les gens qui quitter de l'Europe, des États-Unis. Je vois le président de la République de cette époque. Parce que j'avais un encore tout dans la vie. Je vois le défilé qu'on fait, on passe même ça à la télé. On dit oui, voilà, la reine Jocelyne Kouro, elle a fait ça. Tout. Moi j'ai toujours su que c'est ça. Donc. Je sais que ce n'est pas seulement ma mère. Bonsoir, Monsieur Tenyo. Donc, si vous vous limitez seulement que c'est ma femme qui va me pleurer. C'est mes enfants. C'est mes... Le choisi voit grand. Moi, je vois grand. Tu ne peux pas faire comme tout le monde. Tu obtiens les résultats différents des autres. Si tout le monde t'aime, Tu dois penser que quand je vais mourir, il y aura un vide qui va se créer sur la Terre. Et ce vide doit être dans le maximum de cœur. Et cela ne peut finir que si tu as d'abord fait quelque chose. Apporter quelque chose à la conscience de l'univers. Apporter quelque chose à la conscience de la Terre. Demandez-vous pourquoi vous êtes désespéré pour vous marier. Vous savez, je vais dire les choses que ça va un peu vous toucher un peu déjà là. Pourquoi tu veux tant? Il y a quoi dans le mariage Ok, tu n'as pas fait l'amour aujourd'hui. Tu es mort. Au Par contre. Par contre. Chaque jour. Tu as des centaines de personnes qui t'écrivent et te disent merci pour ce que tu fais. Tu ne peux même pas savoir. Je suis un coin de la terre. Mais tu ne viendras peut-être jamais chez moi. Dans une chambre quelque part, au Brésil. Je touche ton travail. Ça m'aide, ça me soulage. C'est ça ce que le cœur des choses désire. Quand je me suis mariée en 2017, je finis tout, je rentre à la maison, j'ai la bague, j'ai le mari, on a fait la photo, on a mis au salon, on a mis la photo au salon si tu as bien dit, je ne voulais pas dire ça je ne voulais pas dire c'est plus que l'orgasme tu te couches le soir comme ça tu te lèves le matin 4h30 qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui qui vais-je aider Quelle vie vais-je toucher mon mari il va lui faire manger les enfants. Allez à l'école, levez-vous! Ni, ni, ni, ni, Le boulot. Les patients. Tu rentres à la maison le soir, la télé, les nouvelles. Tu te couches, il te fait l'amour. Tu prétends. Eh, eh, oui, oui, ah! Tu dors. Voilà toute ta vie. Donc, quand quelqu'un n'est pas dans sa mission de vie, il est misérable. Et quand il est misérable, ça l'énerve de voir, ça l'énerve de voir les gens qui sont très faits. De travailler sur ce qu'ils ont découvert comme mission de vie. Tu vois, quand il y a un nommer, première chose, quels sont tes rêves Qu'est-ce que tu fais chaque jour J'observe ta journée de 24 heures. Et puis, il, a été dit, il y a des es ma personne, au vent. C'est ça, monsieur l'alpha. Il peut dire que l'homme, c'est là, non. on ne peut pas. Il est au bas. Ouais, ouais, tu n'as pas besoin. Ouais, match. Ouais, là, là. Après, il est sur le Facebook. Il lit, il lit, il voit les vidéos amusantes, il poste son statut. Pendant que toi, tu parles, tu dis, élevez votre, votre chakra. Ouvrez votre... Lui, là, il poste les vidéos de devenir idéal. Jérusalem. Jérusalem. vous, vous n'avez pas les mêmes intérêts Vous n'avez pas les mêmes intérêts. Fifi belle, écoutez-moi bien. Je n'ai pas dit que le mariage est une mauvaise chose. Je n'ai pas dit ça. Il y en a qui m'écoutent, qui sont mariés. Peut-être votre mari m'écoute. Et le truc, c'est que si vous êtes choisi, vous êtes dans le couple. Hein. C'est les choses que quand votre mari va m'écouter, il va savoir que moi et ma femme, hein. Pff, tu as raison. Tu as raison. C'est pour ça parfois que les hommes partent tromper leur femmes, Parce qu'ils. Ils... Les... les mêmes choses ils ne les allument pas. Jacques, il résonne à la. Elle. On rentre quand On rentre à quel moment On rentre à quel heure Bonjour madame. Bonjour madame Kengo. Bonjour madame Guille. Bonjour, bonjour. On attaquait le chéri? On oh, faut encore deux heures. Je vois mon ami, co commissaire commissaire, qui arrive. Pour les gens de femme que tu vas à la fête. Elle a mis des bijoux sur elle. Elle a croisé les pommes sur son sac. Pas les mêmes centres d'engueuil. Voilà avec ses copines. Hé! Hey! Et dit que... c'est en tant que choisi quand tu apprends à te découvrir tu dois découvrir ce qui te plaît et tu vas voir que les, les trucs comme marcher dans la nature aller à la plage aller au village rester un peu dans les bois là-bas tu te lèves dans la maison en terre comme ça là le froid t'a touché, tu as mis le gros bouson que tu portais en Russie là on est dit va te laver avec l'eau froide et tu dis ne peux jamais, tu fais trois jours tu te laves ou pas, tu fais seulement ta tonneur le matin vite, vite. dès que l'on touche ton truc, on se tu oui tu sors, quand le tu salues les villageois du quartier, ça te plaît. Ça te plaît. Tu manges, on t'envoie le billet, tu manges. Et faux trucs comme ça là. oui oh, que ça qui te plaît. Ne dis pas on c'est toi, C'est toi dans tes rêves, c'est pas tout le monde. Par contre, le rêve que c'est que tout le monde peut avoir, le truc de voler, de sauter là, tu sautes dans un trou qui ne tombe jamais. Et c'est que tout être humain là, fait le rêve là. Déjà que tu tombes, tu tombes. Tu me dis que c'est le vortex que tu prends. Tu vois quand tu rêves, non Pour revenir sur la terre, pour quitter l'autre dimension, pour venir ici. Pourquoi tu tombes dans le trou Tu passes par un tuyau. Après tu tombes dans ton corps. Tu... Donner révélation Ok Je vais parler de et dix choses Bon, quand tu ne vis pas Ta mission de vie euh, Tu es très négatif L'une des caractéristiques De les c'est que Tu peux les mettre à tête 50 fois Ils vont se lever 50 fois Donc quand tu n'es pas choisi Ou tu n'es pas ta mission de vie Tu es tout négatif Oh tu sais, j'ai fait mes sérieux échoués. Tu sais, oui, mais bon, tu sais. Euh, oui, tu sais. Je suis pas sûr. Hein. Ah, on m'a dit que le tour ne marche pas. N'essaie même pas ça ici. Très négatif. Très négatif. C'est pour ça que un choisi quand il rencontre quelqu'un. Il n'a pas besoin de cinq minutes pour le connaître. Même vous là, vous tombez dans les relations, on se fout de vous là. C'est parce que votre discernement, vous étiez en. On... Vous étiez embrouillé par la la, la dopamine, si c'est l'endorphine, si c'est quoi, l'émotion, le truc qui, qui sort au début, là. Dans le vide, je n'aime pas ça, ça me fait bizarre. Quand il te réveille, c'est comme si tes ailes, Parce En fait, tu voles. tes ailes, tu vois où tes te sont te te comme bizarre, là. Hum -hum. On le choisi connaît tellement vite que, normalement, tu vois encore la personne. Vous êtes dans le taxi, Maman Cameroun, le pays ne va jamais avancer. Regardez. Regardez. Hein? Hmm. Téléphone. Oui, hmm. ma belle soeur. Regarde ce qu'elle a fait. Maman, la femme là. En tout cas. Donc, tu as fait deux millions à côté de la personne. L'énergie qui est venue là. Hmm. Bonsoir Mendes. C'est vrai que sur en direct, il y gens qui sont en train de regarder mes autres directs. Oui, tu reviens de l'Astral. L'Alpha, il y a des gens qui ne sont pas encore prêts pour ça. Il y a des choisis ici là que l'esprit n'est pas encore plus Mais par contre, il y en a, surtout les jeunes là, genre 22 ans maximum. Ceux-là, si on enlève un peu la religion, ils peuvent revenir 30 ans, 40 ans là. Dans 5 ans, là, il y a trop de trucs dans votre tête. Il faut d'abord enlever ça. Pour vous vous rappeliez de ce que vous faites, de qui vous êtes. Bonsoir, merci pour le partage. Bonsoir, Gisèle. Tu vas être prête, c'est pour ça que tu écoutes, justement. C'est pour ça que tu es connecté, tu écoutes. Quand tu écoutes, ça éveille des choses. J'ai dit que quand vous allez m'écouter, vous allez partir de la connaissance ici à la connaissance ici. Si bien que tu vas rester consciemment, tu vas savoir que je voyage. Je me réincarne. Avant de naître ici-là, on, on vient d'ailleurs. On finit ici-là. On part. On, tu, tu, tu, tu connais, c'est ici-là. C'est pour ça que quand vous êtes face à la mort, les enterrements, les choses comme vous, vous vous sentez toujours bizarre. Mais quand on vous explique la vraie version de ça, ça résonne avec vous. Je savais que je savais il n'y a pas le feu, là, les cornes là. Oui. Vous savez, Dieu, ça veut dire que je suis méchante. Et ne m'envoie pas en enfer. Ah non, ok. Non, il n'y a pas, passé ici, là. Désolé, Dieu. Vous avez un peu lavé le cerveau depuis qu'on est petit, là. Bonsoir, vous On a lavé le cerveau. Donc, quand vous êtes misérable, quand vous n'êtes euh, pas sur votre mission de vie, vous êtes misérable, vous êtes négatif, vous vous plaignez tout le temps, vous avez aussi beaucoup de problèmes. Cette partie-là. Certains d'entre vous, vous avez des problèmes parce que vous savez que vous devez être dans un autre pays. Mais vous forcez pour être là où vous êtes. Ça fait cinq ans que vous êtes censé être même au Cameroun. J'attends d'abord mes papiers. Je veux d'abord que mon enfant ait 10 ans avant de partir. L'enfant à quel âge Deux ans. Et, et tu sais ce que tu peux faire au Cameroun en deux ans. Donc tu vas pas attendre 10 ans ou 8 ans. Et quand tu es dans le mauvais endroit, ça va du si. Ce sera du... Tu fais, tu fais, ça donne un peu... Après tout, ton argent disparaît plus. Tu fais, tu fais... Oh, oh, tu pousses, tu pousses, tu pousses. Après, tu reviens. Oups. Parce que tu es mauvais en toi. Ouais, je vais vous dire la vérité, la vraie de la vérité. Go, singo Gna gna. Si j'ai si mal balayé dites-moi. En bateau, on dit Nanak. Bonsoir, Nanak. Tu tournes. Tu tournes. On te dit que les papiers arrivent. Fais la dernière application Ça fait à cinq fois qu'on a fait le recours. Le dernier si ça va marcher. Le dernier si. Allez, et tu fais, madame. Veuillez attendre 12 mois. Euh, nous prolongeons de 5 mois. Euh, C'est finalement dans 3 ans On te dit non, madame, veuillez refaire une application. Tu relances l'application en voulant relancer. Tu ne fais même plus l'argent parce que ton argent est perdu. Ok, il faut attendre pour cotiser encore les 3000 euros. Il faut plus lancer les papiers. Le temps tourne 8 ans, 10 ans, 15 ans. Tiens, vous lisez là, non. Le volume est comment Vous lisez le nom au calendrier chinois. Yep, yeah. rien n'est Et dans ton cœur tu sais, je sais que, je sais que, ça ce n'est pas ce que je suis censé avoir. Tu passes en haut, tu vois une belle voiture, tu regardes la voiture comme ça, là, tu as les chars, tu as la chair de poule. avoir la voiture si sais maintenant mais tu te dis, si, tu rêves dans la nuit tu vois comment un vient de dire, il te pointe comme ça tu vois la maison de votre village ou bien la maison du cameroun hey, allez de moi on va me rapatrier mm -mm. Maintenant, quand c'est votre vie, vous devez savoir quoi faire. Tout pouvoir a besoin d'un lieu de juridiction. J'étais en euros, mais je n'étais pas accompli. Je n'étais pas accompli. Quand je reçu l'appel de venir au Cameroun, j'ai été tellement ici, je sentais que c'était la chose. Je suis arrivée au départ, il venait à vous pour trois mois, genre, il me dit que tu vas Tu as fait sept ans, hors oh, du pays. La sixième année, tu as perdu ton boulot. Voilà. Tu, vois, tu restes au hein? nord. Tu es juste à un an. Tu as déjà réalisé la moitié de tes vœux juste en un an. Ça n'a pas ce que tu dis là, les gens vont penser que c'est la blague. Dialo. Precious, ne t'inquiète pas, regarde-moi toujours de l'Eldorado là où tu es là. Oui, c'est l'Eldorado du Brésil, oui c'est le Cuba, ou c'est le Qatar. Continue de rester. La raison pour laquelle vous aimez que les charlatans vous disent des mensonges, c'est parce que vous ne voulez pas écouter la vérité que Dieu vous dit dans votre cœur. Je vous dis. Tu dois rester seul pour te discipliner, pour avancer. Concentre ton énergie pour faire l'argent. Construis ta maison. Euh, lance tes business. Fais tu commences à voir je tes conférences. Lance ton business de coaching. Coach, je veux me marier. Je veux avoir l'enfant. Je veux aussi l'enfant. Je veux l'enfant, coach. Comme un bébé. Comme un bébé gâté. Tant que vous n'allez pas écouter, vous, vous allez souffrir. Écoutez-moi bien. Vous allez souffrir. Oh, Yogo Vous voyez qu'il y a les badounets dans la salle. Oh, Yogo Oh, Yogo Malheureusement, il y a des personnes qui meurent sans jamais vraiment se décider. Moi, il dit toujours... Si tu es ma mamie, tu veux que je dise quoi Voilà mon numéro pour les WhatsApp, euh, les paiements. Vous faites le moment à ce, à ce numéro. Bonsoir et bienvenue. Merci pour ceux qui ont partagé la vidéo. Merci pour ceux qui se sont rappelés qu'on avait rendez-vous ce soir. Ceux qui sont au boulot, désolé pour vous. Rentrez regardez le direct. il y a beaucoup d'entre vous en Europe vous ne savez pas que c'est en Afrique votre terre vous ne savez pas que votre terre c'est en Afrique vous êtes là-bas, on vous menace avec les papiers bonsoir Nassis. on vous menace avec les papiers vous lisez l'heure madame, nous sommes désolés. vous n'avez pas le titre de séjour approprié vous devez encore attendre vous êtes dans les centres vous êtes dans les centres vous attendez Six mois pour avoir un rendez-vous avec l'avocat, maman, maman, naweti, naweti. Et quand tu arrives chez lui, parfois quand tu parfois ça avait l'assistance social, tu arrives. « Oui, madame. Et puis, c'est votre tour. »« Ok, voilà, on va y aller. »« Ouais, euh, vous avez étudié votre dossier et il s'avère qu'il n'est pas complet. Euh, »« Voilà. Euh, vous avez besoin d'être euh, en observation encore pour euh, 12 mois. »« Et puis après, on verra. Vous voyez, on n'est pas trop sûr, madame. »« Voilà. Parce que votre dossier n'est pas cohérent. »« Donc, vous allez rester au centre, fermé là-bas, euh, pendant le temps nécessaire. »« Vous voyez un peu. Est-ce que je peux travailler, madame, pendant ce temps »« Est-ce que je peux aller à l'école, madame ?»« Non, euh, étant donné que vous n'avez pas euh, le titre de séjour. Euh, » Vous ne, vous ne pouvez pas, euh, voilà, nous sommes désolés, ok Ben voilà, vous pouvez par contre, euh, euh, vous pouvez euh, aller dans ce petit centre là-bas, voilà, il peut vous apprendre la langue française. Oui, euh, voilà. Mais madame, j'ai fait l'essence dans mon pays avant de venir. Mais voilà, vos diplômes, ils ne sont pas reconnus euh, tant que vous n'avez pas vos papiers ici. Bon voilà, nous sommes désolés, c'est comme ça. Deux ans plus tard. Bon madame, nous sommes désolés, nous n'avons pas assez de preuves. Votre dossier, il paraît ne pas être complet. Ben voilà, euh, nous sommes... Euh, vraiment. Non, nous sommes navrés de vous annoncer euh, euh, qu'on ne peut pas vous accorder la nationalité euh, Nous ne pourrons non plus vous donner la carte de 10 ans Ok Donc, euh, ben, qu'est-ce que je fais Vous voulez que je fasse comment alors Ça fait 15 ans que je suis en France, non Mais voilà, madame, il ne s'agit pas, c'est pas à moi de décider hein? Ben voilà, euh, je, je vous dis, c'est pas, pas, pas vraiment moi Donc je, je, je, je suis navrée Mais c'est ça la procédure, madame vous pourrez toujours trouver un avocat. Euh, un avocat vous sera promis d'office. Mais voilà, euh, euh, nous sommes désolés, on ne peut rien faire, madame. Ok Elle finit. Numéro 237, s'il vous plaît. Ding non. Ding non, dis non. Madame, finissez avec mon problème, non mais madame, j'ai déjà appelé la personne suivante, est-ce que vous, euh, s'il vous plaît, euh, mettez-vous sur le côté, je vais voir avec mon chef s'il pourra vous parler, mais moi, euh, j'ai fini avec vous, euh, voilà, euh, euh, excusez-moi, mettez-vous sur le côté. Euh, madame, s'il vous plaît, mais, mais voilà, euh, euh, vous ne pouvez pas sortir du territoire pour l'instant, euh. mais madame, ça fait sept ans que je ne suis pas partie au village. Si vous savez, on traite des gens au pays, en Belgique. saviez tu rentres euh, excusez moi je peux est ce que je peux euh, je, je cherche du boulot euh, madame est ce que vous pouvez apporter votre carte de séjour euh, je suis allée à la commune ils m'ont donné ce papier bon ils ont dit qu'en attendant qu'ils décident euh, je peux vous montrer ça pour travailler mais voilà madame votre document il ne porte pas de photo c'est pas une pièce d'identité euh, euh, voilà reconnue mais madame ça date d'hier, lisez ici ils ont dit que mon document est valable pendant 12 mois Mais voilà nous sommes, notre, notre entreprise n'accepte pas ce genre de document, voilà nous sommes désolés vous ne pouvez pas travailler chez nous voilà, voilà c'est tout mais madame j'ai fait la formation j'ai les diplômes Josée dit allô. votre truc que vous dites que vous faire au village là, vos jaloux, quand ils vous guettent, ils vont vous dire, oh, tu m'ignores. je t'attends au village, je sais qu'il y a les rites que tu ne peux pas faire sans moi, je vous dis, oh ha! Oha. En tant que choisi, connaissez qui vous êtes. José, je n'ai même pas de commenter Tu vas voir quelqu'un qui a le potentiel. Il te dit Je ne peux pas avancer parce que ma mère m'avait dit qu'elle devait me bloquer au village vous ne connaissez pas le pouvoir de votre parole et quand il n'est pas choisi on peut au village, on fait pour lui ça marche il ne paye pas la dîme, il ne fait rien il ne, même, non, il ne fait rien toi puisque tu ne connais pas ce que tu portes en toi tu doutes Voilà, je ne sais pas. Peut-être qu'on m'a au village. Vraiment, coach, pasteur, euh, reine, Oma bloquer au village. Je prends la parole. Personne n'a eu pitié de toi. Ézéchiel 16, que ça devient votre moto. À ta naissance, ton père était sien, euh, ta mère était quoi la canadienne on n'a pas coupé ton nombril. On t'a pas détaché de ces gens. Vous devez apprendre. Et quand, on dit toujours, quand tu connais qui tu es, ce que tu portes, qui t'a donné ce que tu portes. Il y en a lui, Jérémie 1, verset 5. Dieu t'a formé dans le ventre de ta mère. Dieu t'a donné le don dans le ventre de ta mère. Tu crois que c'est ton père qui m'a à enlever tes dés? Sois pas bête! Bon, et s'il a l'homme, c'est ce que je crois que je manifeste. justement la peur tout fonctionne avec la peur monsieur l'alpha tout fonctionne avec la peur il y a des choses que vous avez grandi en écoutant dans votre famille et à votre maturité de roi et reine vous devez oublier, commencer à penser différemment c'est ce que je pense je vais enseigner à mes enfants spirituels et physiques, aux enfants de mes enfants Moïse a dit moi et ma maison nous allons, non c'est Josué moi et ma maison nous allons servir l'Éternel. Moi, mes enfants, mes petits-enfants, tous ceux qui sont dans ma maison. Là. Quand Abraham s'est circoncis, circoncision et tout ça, là, ça, c est, c est, ce n'est pas circoncision directe. Ne voyez pas seulement là, okay, la Bible, là, là, là. Lisez la Bible avec un autre degré de compréhension. Ceux qui sont encore sur le petit degré, quand on lit la Bible, ça les dérange. Abraham s'est levé, le il a dit, on circoncie toute ma maison. Vous ne savez pas que vous êtes les têtes de vos familles, de vos futurs enfants. Que les fondations que vous mettez aujourd'hui, quand ton enfant va se lever, quelqu'un m'a appelé aujourd'hui. Premier enfant à 14 ans. Dernier enfant peut-être 3, 4, 4 ans. 6 ans, c'était maximum. Le premier enfant, il était bête. Il ne connaissait pas qui l'a choisi. Dernier enfant là, quand l'enfant était dans le ventre, il avait déjà commencé à faire certaines choses. Il avait déjà commencé. Il avait déjà commencé. Quand l'enfant est né, étoile ouverte, Tout, tous les chakras connectés, il que partout son enfant passe. Elle est belle, elle est ceci. L'aura, ton aura. Pourquoi quand Jésus est né, les rois mages l'ont ont vu son étoile de l'ombre? Il y a des choses qu'on ne connaissait pas sur nos premiers enfants. Maintenant on connaît. Une fois que tu connais, tu n'as plus d'excuses. Et certains sont en train de m'écouter cela. Ils sont en train de faire les ignorants. Regarde-toi. C'est quoi encore finalement Ça veut dire quoi? Au-dessus de tout, demander la sagesse. Discerner. Les fondations de mes deux premiers enfants n'ont pas été bien faites. Ou bien leur père vraiment quelqu'un que c'est dans sa famille avait tous les problèmes tu la couches les enfants vous divorcez tu passes seulement tu ne fais rien hop. deuxième gars de même deuxième, deuxième mari ou chaud ou mettez ensemble bonsoir comme vous mettez ensemble oh, oh, oh, oh, oh. deux enfants encore oh, rien tu ne fais rien tu soyez plus bête soyez plus simple Je dis toujours, on ne, dit pas, on ne dit pas seulement que je ne veux pas suivre la vie de mes parents. Simplement, vous allez lever. Tes paroles-là, ça dit quoi Il y en a parmi vous-même, parce que vous avez manqué de faire des choses sur vos enfants. Le père les a abandonnés que. Roura. Vous voyez que non, c'est parce qu'il me déteste. Oh, euh, euh, comment est-ce qu'il peut détester ses propres enfants Comment un comment père peut détester ses propres enfants Arrête ils peut le pas être avec toi, mais il s'occupe de enfants. Mais, si tu parles de quoi? Il s'occupe des enfants, on sait ce que tu dis encore, que maman, on t'a envoyé. La faveur. Il est même marié avec une femme, mais pour le premier de chaque mois, ton argent est allé en compte pour les enfants. Bon, à voilà, la rentrée, il a tout acheté pour les enfants. Il a tout fait. mais dans les grandes écoles il fait bien. Yes. de parlez de quoi oh il m'a abandonné avec les enfants il ne pense même pas à nous dors ma soeur dors tu vas lire le monde spirituel ne répond pas la l'âme action connaissance, je connais d'abord tu vas connaître la clé c'est pour ça que je vous en... Tous ceux qui sont venus que je fais les dévances avec eux. Je vous explique, je vous donne des enseignements. Comprends. Quand tu comprends, tu comprends que ce qui me faisait mal, c'était ici. C'est pour ça, l'hôpital, non. On dit madame, voilà ça, on va opérer, on va couper comme ça, on va faire comme ça, là, voilà, on va retirer, on fait comme ça, comme ça. Maintenant, tu veux, tu écoutes, tu vas te coucher, tu laisses le cancer, la manger comme ça. Après, ah, ça m'a dit de ce cœur. C'est là où vous avez la tchalle. Oh, ma mère était simple. Hein. Ah, ma mère dans notre famille. On est vraiment simple. On ne fait pas nous ça. Hein. Quand vous m'appelez, vous me dites ça. Je vous m'arrêter sauter de votre idiotie. Sautez de l'ignorance. sauter de l'ignorance. Ta mère ne faisait pas. Maintenant tu es grande, lève-toi, apprends qui tu es, ce que tu es censé faire, comment te libérer. La Bible montre beaucoup de rites. Oui, vous ne savez même pas. Parfois, quand j'enseigne pour les enfants, ceux qui doivent, ceux dont je dois faire les.. les, les... Okay. Dieu m'a appelé à briser les fondations négatives dans la vie des gens. Donc quand tu me contactes, première chose, et très rarement, chacun doit connaître son domaine d'onction. Et jamais, dans la consultation, quand on regarde, euh, je me suis séparée de la mère de mes enfants. Maman était séparée de papa. Grand-père avait quitté grand-mère quand ma mère avait tel âge. Quelque chose se répète toutes les générations. Et c'est quelque chose que quand tu grandis, tu entends ça de temps en temps dans la famille. Donc le diable ça s'assure que tu entends Ça reste dans ton subconscient. Peut-être que tout, tout le monde dans ta famille meurt à 45 ans. Quand tu as 40 ans, tu dis, oh, mm, 42 ans. Oh. 43 ans. Oh. 47 ans. Un petit malaise. Oh, je vais y mourir. Oh, oh. oh. Maman était morte de ça. C'est sorti d'où? Il y a des gens dont vous devez vous séparer, pas seulement physiquement. Vous devez couper les liens. Je suis au travail à les liens En tout cas, c'est que Dieu guide et je dis. Et parfois, il y a même les choisis tu es choisi, tu es dans une boîte depuis, ou c'est le patron qui t'endors ce non, il faut que je sois fidèle à la boîte. Ou fidèle, c'est pour nous. Tu es là. On, fait même, on te menace souvent. Oh, oh, oh, tu es là. Oh, Tu es là. Tu es là. On t'a attaché là-bas. Hmm? saut de là. Get out. Arrête. Pars. Oui, je On hein? comme ça je n'ai pas associé chez vous, mais oui. Donc, on t'immobilise, tu restes comme ça. Non, le patron c'est simple, oh. oh, non, ma tante ici, là. Certains familles, vous vivez, vous vivez encore chez vos ongles tantes. Vous êtes un master, un master, un master, de... Ils payent votre pension, vous êtes à la maison. Rien dans rien. pas de devant, pas de derrière. Pas de domaine de définition. À ton âge, ton oncle avait conçu une maison. Il avait adopté sa femme. Tu es encore là. Tu as dépassé l'âge là, mais de 5 ans. Tu es encore chez lui. Tu manges le billet. Listen. Think. Think. Pensez. Analysez votre vie. Je vous donne la compréhension pour que vous commencez à conserver les, les radars. Quelqu'un qui me contacte qui est dans une relation n'est pas sûr. Demande à l'intérieur. 5 000 semences. Seigneur, montre-moi la voix. Si c'est ton caractère qui fait que ton mariage ne soit pas heureux, Dieu va te montrer. Pour toi-même, tu vas le dire, maman, j'ai un sale caractère. <rire> Moi-même, là, et on va lui parler. Quand tu lui parles comme ça, tu au moins quelque chose à l'intérieur de, de toi, tu dois dire que, Josine, pourquoi tu lui parles comme ça Esprit, la semaine de poser la, la, la, le tout sur la mamie alors que tu ne voulais pas. Pourquoi tu t'enflames comme ça Bonsoir, Taïo. Je dis que vous allez vous réveiller. Vous allez vous analyser. Vous allez trouver votre solution à votre problème. Vous allez faire. Vous allez avoir l'argent. Vous allez m'appeler pour me dire que tu m'as donné le réseau. Je suis sortie là moi-même. Comme quand tu entres au supermarché, tu sors seulement. C'est comme ça dans le direct, c'est parce que vous avez soif. Vous voulez, c'est un bami. Vous avez tellement souffert que souvent vous êtes fatigué. Vous voulez, je veux plus pleurer. C'est bon. J'ai prévu ma part. Hein. Dieu vient et ça part. Bonsoir et bienvenue. Je euh, donne ce que ce qui se passe quand on n'est pas dans sa mission de vie.